Le point commun entre un filet de mémé, un hamac et une bougie s'appelle Filt. C'est l'entreprise dans laquelle je vous emmène bosser aujourd'hui. Il paraît qu'il recrute, ça tombe bien. Vous me suivez Bonjour. Bonjour, je suis Catherine Cousin, dirigeante de la société Filt. Bonjour Catherine, alors il paraît que Filt recrute et que tu as un job pour moi. On en Exactement. discute autour d'un café Allons-y. Allez. Alors Catherine, merci pour le café. Vous en prie. Pour moi, le, les pots sont aussi importantes que les espaces de travail. Explique-moi ce que fait Filt ici. Alors on fabrique des filets à provision, des portes bébés, mais aussi des filets pour la multiculture, pour l'automobile, pour la défense. Et est la sur lequel Et le on est super installé. AMAC <rire> sur lequel on est installé. Et alors tu recrutes Oui, je cherche des mécaniciennes ou mécaniciens en confection. Ça consiste en quoi Ça consiste à coudre la poignée du filet à provision. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très technique si on veut que le produit soit digne d'un made in France et digne de qualité. D'accord. Combien de temps il faut pour faire un filet On est sur une moyenne de 30 pièces heure. Quelle qualité il me faut si moi je rejoins l'équipe Il faut quelqu'un qui a déjà une expérience en la matière, qui soit à l'écoute parce qu'on va la former euh, au produit euh, et qui respecte le processus de fabrication et les critères de qualité. On fait beaucoup d'exports, notamment au Japon et aux États-Unis. Et si les Japonais viennent chercher un filet chez nous, c'est parce qu'ils s'attendent à ce qu'il soit d'une qualité irréprochable. C'est fini. Alors ça y est, c'est fini. Donc il y a la petite étiquette filt voilà, ici, étiquette. bleu, blanc, rouge. Et, et, ici, et à l'intérieur... Ah ben tiens, c'est marqué quoi Laurence. Laurence. Sur... Il y a ton prénom dans les... sur l'étiquette. Voilà, sur chaque dans filet à provision, il y a une étiquette avec le nom de la couturière qui l'a fa... qu fabriqué. D'accord. Précis, très précis pour un produit très précieux. Le coton, même si la Normandie est un pays de production du lin. Savoir transmettre le savoir-faire. Filtre sans filtre. Technique, beaucoup beaucoup de technique. Alors local avec un beau projet de construction d'une nouvelle usine et mondiale parce que international, à près de 50% de notre chiffre d'affaires. Catherine, merci beaucoup. Moi j'ai peut-être pas le profil pour être mécanicien en confection chez Filtre, par contre vous vous l'avez peut-être postuler c'est une entreprise du patrimoine vivant hyper dynamique, en plein essor avec plein de projets et une ambiance et une équipe euh, géniale. Merci pour l'accueil, quant à moi j'irai cesser d'autres jobs pour vous.